Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Bonjour à toi.